Bonjour les amis, euh, donc je viens pour vous faire un tirage sur les prochains jours, demain, après-demain et par rapport à la nouvelle lune qui est en Sagittaire. Donc vous allez devoir faire un choix entre les deux, d'ailleurs entre ces deux choix il y a quelque chose qui va vous parler certainement. Si ça vous ne parle pas, bah écoutez le 1 et après le 2, vous verrez bien. Alors déjà l'énergie qui ressort c'est la patience pour certains à cause d'une certaine tristesse suite peut-être à quelqu'un qui est parti on a le défunt mais attention parce qu'en règle générale c'est une énergie une énergie peut-être encore présente vous avez perdu une personne qui s'est mariée avec vous qui a été mariée avec vous, ça peut être ça hein. j'ai l'énergie d'un défunt ou d'une personne qui, que j'ai perdue et du coup ben, ça m'entache un petit peu ma relation dans laquelle je vais être ou je vais m'allier euh, donc c'est une énergie c'est pas forcément quelqu'un ça peut être une personne qui a un deuil à faire, qui n'a pas encore fait, qui ressent encore de la tristesse, et on vous dit d'être patient pour vous allier. Deuxième choix, c'est un peu pareil, mais c'est un petit peu différent, bien évidemment, on a l'hésitation, certainement sur un choix, de croire. Apparemment, on, a, on hésite à croire le fait d'être en couple, ok, à cause d'une jalousie. Et on a le mot « réconcilier. Donc, on va se réconcilier face peut-être à quelqu'un qui a douté de la relation. Pourquoi Parce qu'il y en a un des deux qui était extrêmement jaloux ou il y avait de la jalousie face à une relation de couple. Mais on va vers la réconciliation. Donc, il y en a un qui est dans la patience parce qu'il doit endurer un deuil pour avancer, dans son, pour s'allier, pour se marier. Euh, et l'autre hésite à croire en un couple à cause de la jalousie d'un des deux personnages, hein, des deux personnes en, en couple ou d'une jalousie extérieure, mais on a la réconciliation. Donc voilà, le tas numéro 1, on va regarder donc la lune, la nouvelle lune en Sagittaire, qu'est-ce qu'elle vous apporte sur le tas numéro 1. Alors. Que j'entends, si c'est euh, peut-être un défunt qui s'accroche. Alors ça pourrait être euh, quelqu'un qui se nourrit de votre euh, de votre tristesse, parce que vous êtes pas bien dans votre corps, dans votre tête en ce moment. C'est dur, c'est lourd. Vous êtes dans le désespoir, la tristesse, et cette énergie est présente. C'est un défunt qui s'accroche à vous, euh, qui se nourrit de votre de votre tristesse et qui accentue. Euh, la tristesse, donc on vous dit patience, euh, peut-être que tu iras vers une alliance, un accord plus tard mais il y a une énergie présente ici euh, qui est autour de toi de, en, en contrepartie il faudrait peut-être la faire dégager pour, ou réciter des prières pour qu'elle s'en aille prière aux âmes hein. prière aux âmes pour les élever vers la lumière Est-ce que vous avez une entité qui s'accroche à vous et que du coup, vous restez dans une cercle de, de cercle vicieux, vous n'avancez pas dans votre vie parce que cette entité, elle est chez vous, elle est autour de vous, elle se nourrit euh, de, de votre chagrin. Ouais, C'est le mot énergie qui me le dit, hein, l'énergie d'un défunt. Alors, dans ce... Waouh Dans ce premier tirage, il y a... Alors, on vous dit justement de, de ne pas dire euh, oui à tout et à tout le monde, de. de, de comment dire euh, Le set de bâton, de se battre face à des gens ou des personnes ou des situations qui ne vous conviennent pas et de mettre des limites aux abus, euh, voilà, aux exagérations et de dire oui que si vraiment vous voulez. Enfin, euh, si vous avez envie, euh, si vous n'avez pas envie, dites non, mettez des, ba mettez des barrières. On vous dit qu'un voyage futur, donc. Euh, sagittaire en plus, ça tombe très bien, Sagittaire est un voyageur né, donc, <rire> quand vous avez un Sagittaire, vous avez envie de voyager tout le temps, vous avez envie de bouger, euh, donc pour moi ouais, l'ascendant Sagittaire ça va aussi faire euh, beaucoup de déplacements dans la vie, donc voyage prochain, un voyage important. Okay, un déplacement important, cette nouvelle lune vous, a, vous arrive pour vous donner un voyage, un déplacement, quelque chose qui va bouger, qui va être en, fo, en votre faveur. On vous dit que tout va bien pour l'instant, tout marche, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter outre mesure. Et si vous vous inquiétez sur un jeune homme, un fils, il est protégé des anges, il est guidé, euh, si ça peut vous rassurer. Donc, un voyage futur va vous apporter peut-être un voyage vers votre fils. Si vous êtes au loin ou votre fils va voyager vers vous, vous inquiétez pas. Il est protégé, et guidé parce qu'il a quelque chose à faire sur Terre. Donc, il euh, n'y a rien de, de grave en tout cas. Mais juste euh, bannissez un petit peu les gens ou les personnes qui abusent de votre gentillesse et de votre confiance. Allez, c'est un numéro 1. Quelles sont les autres énergies sur cette nouvelle lune Ah, il y en a une qui est retournée, excusez-moi. On a le choix. Tain numéro 1, énergie du premier tas. Hop. Alors, situation actuelle à venir pour vous. On a quelque chose qui est en chemin. Ah, ben tiens, on a une distance. Donc, on a peut-être un futur voyage, effectivement. Hein. Prendre des distances envers quelque chose ou quelqu'un. C'est sur, euh, sur votre chemin. C'est peut-être pas tout de suite. Mais vous finirez par partir. Vous finirez par vous distancer d'une situation. Le voyage est peut-être là. Hein, vraiment, hein, avec le voyage. C'est <rire> un numéro 1. Donc, ce qu'on vous apporte comme élément. Qu'est-ce que vous devez savoir Donc, il y a l'hiver, mm -hmm. mm -hmm. le oui est en attente en hiver, l'accord, oui, avec, <rire> c'est énorme, <rire> vous voyez, j'ai double voyage, vraiment, j'ai le départ, j'ai la distance, le chemin, les choses à faire qui sont en chemin, qui arrivent vers vous, donc oui, il y a un nouveau départ ici qui va être certain, c'est-à-dire que peut-être en hiver, vous allez vous accorder avec une entreprise, avec une personne, ce sera un gros oui pour vous, et un nouvel environnement, peut-être un voyage, des vacances, ou de partir à l'étranger si vous avez envie. Enfin, vraiment, il y a l'énergie du voyage qui est sur vous. Hein. Donc, c'est très important, ça, veut, ça peut se passer cet hiver. Donc, janvier, février, mars, attention à futur déplacement, voyage, avec un accord, quelqu'un ici qui est d'accord de, de, par exemple, de partir avec vous ou de signer un contrat euh, qui n'est pas chez vous, par contre. Il hein. faudra se déplacer. L'accord viendra. Même peut-être en ce moment, c'est gelé et le oui est en attente. Parce que vous allez trouver quelqu'un qui va vous dire, ok, je te prends. Ok, on y va. Hein? On est prêt à partir. Donc, c'est bien la nouvelle lune en Sagittaire. Hein? C'est vraiment, euh... on y va, on, est, on part dans l'aventure. Allez, tas numéro 1, quels sont les messages encore pour ce tas numéro 1 Alors, qu'est-ce qu'il y a La colère, oups Ah bah tiens, signe de feu, lion, Sagittaire, on a un signe en colère. Peut-être beaucoup de feu, donc beaucoup de passion, ça peut être une passion un petit peu aveuglante qui vous met en colère. Ah, ou alors, c'est vraiment quelqu'un qui est un signe de feu, qui n'est pas content de quelque chose. Alors, message pour le tas numéro 1, quelle situation arrive sur cette nouvelle lune Quelle situation arrive sur cette nouvelle lune Ah, voilà, pourquoi on est en colère On a En fait, euh, vous allez connaître un ralentissement d'une situation qui devrait vous faire plaisir. En fait, les réunions, ça peut être des retrouvailles avec quelqu'un. C'est au ralenti, il euh, y a un non, c'est-à-dire que vous ne vous retrouvez pas, vous n'avez pas la réunion que vous attendez. Alors, certainement que c'est peut-être pour l'hiver prochain, parce qu'on a l'accord avec, avec une personne ou avec une, une, une entreprise. Euh, j'ai des retrouvailles, mais c'est au ralenti. C'est-à-dire, ça ce n'est pas pour tout de suite, il y a un non. Ce que vous voulez en ce moment, on ne vous le donne pas. Pourquoi Peut-être parce que vous avez mieux après. Tiens, signe de feu. Je vois, je comprends pourquoi. Euh, alors, peut-être cette personne, si c'est avec elle, par exemple, que vous voulez vous réunir. C'est un signe de feu qui a du lion sagittaire dans sa date de naissance. Euh, elle, oh Pardon, excusez-moi, c'est parce que, bien, bien évidemment, sur Google, on est écouté sans arrêt, donc euh, on est espionné et il se met en marche tout d'un coup. Donc, non, un signe de feu ne, peut, ne veut pas ici, ne peut pas vous dire oui. Pourquoi Parce qu'il a du travail ou parce qu'il y a un, un intérêt professionnel en ce moment sur lui ou sur elle. Donc, les retrouvailles avec cette personne ne sont pas possibles parce que lui doit faire un travail sur lui ou sur elle, ou alors s'il est vraiment, vraiment très préoccupé par son travail. Il y a le travail d'abord voyez? Donc c'est une question de d'activité. Allez, autre message, on fait une troisième. Autre message, troisième situation qui peut arriver sur ce tas numéro 1 pour la nouvelle Lune du Sagittaire, en Sagittaire. Oh on a une évolution avec la santé donc la santé qui va de mieux en mieux les énergies vont de mieux en mieux ça s'améliore situation qui arrive sur ce troisième tas euh, euh, oui, enfin premier tas mais le troisième <rire> okay. on a des nouvelles avec un cinder la distance en automne ah, d'accord, ça veut dire qu'il y a des nouvelles qui arrivent, d'où cette évolution au niveau santé. Vous allez vous sentir mieux parce qu'après un moment de distance, il y a peut-être des retrouvailles, je ne sais pas, sur l'automne. On a un signe d'air qui s'est distancé de vous, qui a pris ses distances, ou une histoire de, de, de voyage aussi, d'éloignement. Vous avez des nouvelles d'un de, signe d'air qui va, euh, alors soit cette personne va vous dire je, je m'en vais pendant l'automne, ou soit, au contraire, elle va revenir. Mais il y a une évolution quand même positive. Alors ça, je veux savoir ce qui se passe. Oula là, la passion carrément. Oui, donc cette personne, elle va vous annoncer qu'après une distance, ou après que vous soyez distancé, il y a la passion qui revient. Et il faudra que vous fassiez un choix, bien évidemment. Est-ce que la passion, on la laisse euh, voilà, à l'état brut On la vit passionnément Ou est-ce qu'on fait peut-être un peu plus d'engagement Ou alors c'est une passion professionnelle qui est au loin, ici, qui vous est proposé par, pour un signe enfin, qui vous est proposé d'un signe d'air, donc bah, l'ange et mon verso, que vous êtes ce signe d'air qui attendait de prendre ses distances et de vivre une passion dans laquelle vous allez vous investir, vous allez faire des choix. Niveau sentimental, ok. Niveau sentimental, ta numéro 1. Hein. Quels sont les événements sur le plan affectif par rapport à cette nouvelle lune Nouvelle lune en Sagittaire, s'il vous plaît. Nouvelle lune en Sagittaire. Qu'est-ce qu'elle vous apporte Alors, concrétisation des projets avec un homme, une femme brune. Blocage financier. Le voilà, le travail ton âme soeur alors il y a une notion que vous êtes en phase de concrétisation de projets donc de travail de construction la maison le foyer l'installation à deux les projets à faire en commun avec un homme brun ou une femme brune selon et il y aura un ben justement, il y aura un blocage financier, peut-être à cause de vos finances respectives, parce qu'il faut se serrer la ceinture en ce moment, ou parce qu'on est prisonnier d'un travail qui ne vous convient pas, ou qu'on doit déménager et trouver un autre travail. Je ne sais pas. En tout cas, vous êtes en compagnie de votre âme sœur, ta numéro 1. Euh, apparemment, ce serait quelqu'un plutôt de brun avec qui vous allez construire. Mais attendez-vous à quelques blocages, euh, parce que la personne, elle est prisonnière de son travail, elle est prisonnière de son matériel, qu'elle doit peut-être penser plus l'argent pour l'instant pour afin de construire une relation solide bien évidemment parce que si on n'a pas d'argent on peut pas construire on peut pas soutenir son partenaire on peut pas non plus vivre au crochet de l'autre donc c'est intéressant de construire peut-être d'abord une structure une base solide sur le plan financier pour après s'investir mais vous êtes en connexion avec quelqu'un hein quelqu'un que vous déjà vous connaissez avec qui vous allez pouvoir vous installer voilà mes amis donc je vous fais de gros bisous on va passer tout de suite au tirage numéro 2. Alors, le tirage avec l'hésitation de croire en une relation de couple à cause de la jalousie de quelqu'un de se réconcilier. Qu'est-ce que cette énergie vous apporte donc dans les jours à venir L'énergie de la nouvelle lune en Sagittaire, s'il vous plaît. Nouvelle lune en Sagittaire. Alors, le tas numéro 2, euh, <coughs> encore, ne pas vous laisser déstabiliser par les petits malins. <rire> dites ce que vous pensez, assurez-vous de dire oui que quand vous le pensez et dites non euh, quand ça vous barbe, parce qu'on me dit lâchez prise. Voilà, dites non à des choses que vous ne voulez pas, vraiment. Ne hein, dites pas oui pour faire plaisir et lâchez prise, laissez passer, alors que vous, vous, euh, vous lâchez le besoin de contrôler votre énergie, justement relaxer va attirer deux fois plus vite vos désirs. <rire> Peut-être que vous avez l'habitude de dire oui hein, à tout et à tout le monde en pensant que ça va vous attirer, cette personne ou ces, ou ces gens ou, ces, ou cette situation. Mais c'est justement en mettant, euh, en contrôlant un petit peu, les, en limitant les abus de pouvoir, les, les ex exagérations, ceux qui euh, profitent de vous, que vous allez justement vous dire « Allez, maintenant c'est terminé, je ne me soumets pas à... » quelques situations qui ne me conviennent pas et je dis stop et là à ce moment-là vous lâchez prise et vous en remettez au l'univers ce qui doit arriver arrivera c'est ça et vous allez attirer deux fois plus cette relation cette situation envers vous c'est pas en forçant les choses ou en faisant plaisir à autre mesure alors le tas numéro 2 hop qu'est-ce qu'il a dans les prochains jours alors, tiens, vacances encore, décidément, avec des, des enfants. Oh, il y a encore un enfant. Alors, il y a l'importance ici de passer du temps avec vos enfants, avec ce que j'entends, euh, de peut-être de fonder une famille, pour ceux qui, ne, qui veulent euh, s'investir, famille recomposée aussi, parce qu'il y a un petit enfant qui est surveillé, qui est protégé du ciel. Cet enfant, si vous vous inquiétez, vous n'avez pas à vous inquiéter, il est vraiment protégé, il a quelque chose, une mission de sur terre. Euh, certainement pour aider la Terre, pour aider les gens, pour... voilà. Euh, vous avez une connexion particulière avec les enfants, que ce soit de faire des enfants dans votre vie, d'avoir une famille nombreuse ou plus ou moins très attachée et très liée à ses enfants, ou de les éduquer, euh, de, de les materner, je ne sais pas, moi, de, de les conseiller, tout ça. Vraiment très important. Et puis, on a les vacances. Donc, la réponse que vous cherchez, elle se trouve pendant des vacances, un repos, un éloignement, un week-end, tout ça, tout ça. Donc, cette, pleine lune, euh, pardon, cette nouvelle lune, euh, il y a euh, une connexion peut-être avec euh, des vacances avec vos enfants ou en rapport avec des enfants. C'est eux qui ont la réponse à euh, peut-être votre but. Hein. Vous allez vous apercevoir, vous avez une connexion particulière avec eux. Euh, où vous allez garder des enfants pendant les vacances et vous allez dire, ah, ça y est, c'est ce que je veux faire dans ma vie. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça. Mais gardez en tête que c'est les vacances ou un repos, une retraite, un éloignement qui fait que ce que vous avez demandé, la réponse se, se tient derrière, ces vacances. Peut-être une réconciliation, justement. Allez, on y va pour le tas numéro 2. Quelles sont les situations à venir pour le tas numéro 2 De, quelles sont les, hésita les hésitations de croire en un coupement à cause de la jalousie Alors, chute, la terre. Ah, ah, ah, ah. <rire> signe de terre, taureau-vierge-capricorne. Alors, est-ce que ce n'est pas justement ce fait de se réconcilier avec la réunion euh, Alors, soit vous avez un signe de terre, taureau-vierge-capricorne, avec qui vous avez une réconciliation, une réunion, des retrouvailles, des fêtes et tout ça. On va célébrer quelque chose, mais vous ne devez pas le dire. Si vous vous réconciliez, vous, vous retrouvez avec quelqu'un, il ne faut pas le dire. Si c'est pas un signe de terre, il faut surtout pas en parler. Parce que justement, ça va peut-être provoquer la jalousie de quelqu'un qui n'est pas dans votre couple, justement, qui est à l'extérieur de votre couple. C'est peut-être la jalousie autre d'une autre personne qui a fait que vous hésitez à vous mettre en couple et vous allez vous réconcilier parce que vous, vous allez voir que cette personne, finalement, elle est de bonne foi, la personne de votre cœur, elle, elle est sincère, mais il y a quelquun ici qui a mis son grain de sel. Sauf si c'est vous ou l'autre qui avez extrêmement de jalousie, l'habitude de faire des crises et que du coup, ça fait peur à votre copain, votre copine, votre amant. Êtes... <rire> voilà, ça peut faire peur, évidemment. Pas bon à vivre, hein. ça c'est sûr. Qu'on a quelqu'un qui fait des crises de jalousie sans cesse pour un rien, c'est pas bon. Non, ok. D'ici quelques jours, un enfant. Oh, encore les enfants, le printemps. Il y a un renouveau qui arrive, ok. C'est à dire, vous avez euh, grâce à cette nouvelle lune quelque chose qui arrive dans quelques jours avec le début. Le renouveau. L'enfant, on retrouve l'énergie de l'enfant. Donc, il y a vraiment une connexion avec un enfant euh, et ça va être comme un printemps, ça va être comme un renouveau parce que vous avez justement le nom. Le nom qui dit maintenant, j'en termine avec une situation et je renais de mes cendres pour euh, vraiment à accueillir un nouveau départ. Et ça va se passer bientôt hein, parce qu'on a d'ici quelques jours. Il peut y avoir aussi euh, une notion d'enfant, de se réconcilier avec un enfant, peut-être pendant des vacances, de le retrouver euh, pour ceux qui sont peut-être un petit peu... Euh, Échaudé avec. Alors, est-ce que c'est la jalousie de l en... votre enfant qui a fait que vous êtes disputé avec votre... dans votre couple Voilà, donc c'est pas mal. Ça peut aussi dire qu'il y a un nouveau départ sur le printemps avec cette personne. Okay Ce que vous allez construire d'ici quelques jours va, va vraiment euh... fleurir au, au printemps. <rire> Et chute, donc chute, ne le dites pas. Hein. Chute, surtout n'en parlez pas parce que c'est ça qui fait les, les jalousies. Si Vous dites, ah ben voilà, je me suis remise avec euh, ou euh, j'ai reparlé à quelqu'un qui finalement j'avais dit que je reparlerai pas. Ben les gens vont peut-être dire, ah mais non, tu devrais pas, patati patata. C'est le style. Hein. Les gens ne veulent pas vous voir heureux en fait, hein. sauf si vraiment c'est des vrais amis. Alors, message pour le tas numéro 2. Waouh, allez. Numéro 2, s'il vous plaît, numéro 2, la pleine lune, la nouvelle lune. Oh là, je fais que bafouiller. De toute façon, c'est des lunes. Hein. Qu'est-ce que tu voulais C'est un nouveau départ. On a la clé, la solution avec hein, un changement. Il y en a qui vont déménager, il y en a qui vont changer de travail, qui vont changer euh, d'orientation, qui vont euh, tout, en tout cas faire tourner la roue et du bon côté parce qu'il y a des solutions qui arrivent. Une solution pour changer quelque chose. Alors, as numéro 2. Qui arrive grâce à la nouvelle lune en Sagittaire. Ah, encore la colère, décidément. La sorcière, apparemment, d'ici un an et plus, on a l'hiver. Ouh, punaise Alors là, il y a quelqu'un ici de plutôt euh, pas terrible. <rire> désolé Il y a une personne ici qui est en colère. Comme elle se trouve dans le côté euh, sorcière et mauvais côté, j'ai envie de vous dire, c'est la colère de cette sorcière qui fait que, enfin, cette personne mauvaise, qui fait que ça fait longtemps que ça dure. Elle euh, gèle votre situation où vous, elle va se sentir peut-être même bloquée. Ça fait peut-être longtemps qu'elle est en colère. C'est quelqu'un ici qui, euh, sans, qui empêche euh, quelque chose d'avancer, puisqu'on a l'hiver, le gel. Et là, on va retrouver l'énergie du changement, c'est-à-dire que vous allez trouver la clé, la solution pour changer ça. à ah, la 10, la regardez, la, la la justice divine revient dans votre vie. C'est-à-dire qu'en hiver, enfin, cette personne, cette situation maléfique, négative qui dure depuis longtemps, qui est en, cette personne elle, elle est alors j'ai bien l'année 6 euh, c'est l'année 6 euh, 2022, l'année 6 hein. oui, c'est ça et donc là, le 6 c'est euh, justement toutes les énergies négatives vont partir au fur et à mesure, elles vont s'amenuiser toutes les personnes négatives vont commencer à être aspirées parce qu'elles ne font plus partie de la 5D, elles sont trop dans l'ego, donc là j'ai l'impression que cet hiver, vous allez avoir la justice qui va remettre de l'ordre dans votre vie en faisant prendre de la distance par rapport à cette sorcière ou à cette négativité. OK Parce que c'est quelqu'un qui était mauvais, en fait. Donc là, il y a la notion de délivrance, en fait. La justice revient dans votre vie en hiver. Un équilibre revient. Un contrat revient en hiver. Après... Il y a une distance, donc en hiver, on prend des distances par rapport à la, à la méchanceté, euh, aux énergies négatives, aux choses qui sont bloquées. Allez, on recontinue. Un autre message pour le tas numéro 2. On a la passion, la clairvoyance. Waouh Vous pouvez avoir la clairvoyance en tant que passion. <rire> C'est-à-dire vous êtes médium, intuitif, vous savez voir les choses et c'est une passion. Ça peut être aussi que vous voyez à travers la passion que vous vivez. C'est-à-dire que vous savez que la personne de votre cœur elle est très passionnée, très passionnelle. Et vous aussi, vous savez voir que c'est quelque chose de passionnel. Alors, ça peut être positif et négatif, puisque la passion peut mener à se brûler les ailes. Ça dépend, on, voit, on va voir. Alors, message pour le tas numéro 2. Ah, le printemps d'ici quelques jours encore le travail ah ben voilà ça peut être quelque chose en rapport avec une passion on a une protection regardez ça me fait penser à ce que j'avais tout à l'heure avec la sorcière maintenant on a la protection de l'univers, la justice au printemps dans quelques jours il va y avoir un printemps au niveau du travail vous allez avoir, à ah, part dont vous voyez pas <rire> vous allez avoir un renouveau dans votre travail vous êtes protégé si vous cherchez du travail, peut-être qu'un travail positif va être pour vous. Il est, vous est réservé. Euh, si vous avez des, des problèmes, des difficultés dans votre travail, il y a une énergie nouvelle qui arrive dans, bientôt, hein, puisqu'on parle de quelques jours. C'est en attente. Ça va procurer aussi un nouveau travail pour vous. Euh, logiquement, c'est une nouvelle énergie et qui, euh, qui est complètement, euh, comment dire, en. Destiner, voilà, ça, ça doit arriver. Le travail va revenir. Euh, là, le renouveau va revenir dans quelques jours. Regardez, il y a des nouvelles qui arrivent. Si vous cherchez du travail, vous allez avoir un travail, des bonnes nouvelles, qui va annoncer peut-être même sur le printemps un, autre, un travail qui va être protégé. Il y en a certains qui doivent attendre une réponse, mais peut-être qu'au printemps, ce sera important, ce travail. Voilà, ouais, une passion pour votre travail. Ok, allez, on regarde sur le plan sentimental. Alors l'énergie de la nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle vous apporte au plan sentimental Voilà, oh j'ai un petit roux. <rire> Il y a des énergies qui ressortent. Alors, éloigne-toi. Des répétitions de schéma. Certes, euh, ça doit vous parler. Alors, on retrouve l'énergie du printemps, un an. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes dans des répétitions de schéma. C'est-à-dire que vous avez tendance à attirer la même chose, les mêmes gens, les mêmes situations dans les relations. Donc, il faut vous éloigner de tout ça. Si vous avez tendance, par exemple, à attirer, euh, ben, justement, des jaloux, des jalouses, euh, pff, respirez un peu, éloignez-vous. Éloignez-vous aussi peut-être des, des choses qui ne sont pas, que vous savez qui ne sont pas bonnes pour vous, pour votre relation, pour trouver l'amour, le vrai. Faites-vous respecter. Oh. <rire> Alors, situation actuelle pour les prochains jours au niveau sentimental. Tas numéro 2. Une autre personne perturbe la relation. Bah tiens. Âme soeur flamme jumelle. Ben bah, voyons. Tu connais ton âme sœur Bah ben oui, elle est là. Et c'est un homme ou une femme blonde. <rire> Mais par contre, il y a une tierce personne dans l'histoire. Voilà, donc euh, là, qu'est-ce que je pourrais vous dire Faites attention à, justement, répétition de schéma, à ne pas vous accommoder d'une relation sous prétexte que c'est votre âme sœur ou votre flamme jumelle, de vous accommoder avec, euh, trois, entre trois personnes, parce que c'est difficile à vivre. Et en plus, il y a du karma qui va vous retomber sur la figure, parce que c'est-à-dire ce que vous faites à l'autre, euh, éloignez-vous, hein. ce que vous faites à l'autre, euh, vous allez recevoir dans d'autres vies, donc ça va être encore plus difficile à vivre. Et vous allez dire, pourquoi ça me tombe dessus donc, réfléchissez, respectez-vous. Il y a l'éloigne-toi des, des situations qui sont répétitives. Moi, j'ai enfin, toujours vu des gens qui répétaient les mêmes schémas. Il y en avait inconsciemment, elles attiraient des hommes violents. Des fois, vous attirez des hommes qui ne s'investissent jamais, vraiment, qui sont superficiels, jusqu'à temps que ça fasse, ça fasse un déclic dans votre tête et que vous disiez, mais c'est fini, ça, je veux plus. J'ai terminé, terminé, je veux me respecter, je veux qu'on me respecte. Je veux un homme ou une femme qui me respecte et qui m'aime pour qui je suis, et pas pour, juste pour du sexe ou pour, pour l'amusement. Donc voilà, c'est une notion d'accord, vous êtes peut-être en faveur, en connexion d'une âme sœur, une flamme jumelle, mais attention à ce que ce ne soit pas un éternel recommencement, parce que vous acceptez tout et n'importe quoi avec cette personne, okay qu'elle soit toujours dans une relation triangulaire. Alors attention aussi à ne pas confondre les âmes, euh, les âmes jumelles avec les karmiques qui peuvent aussi avoir des peurs, qui peuvent aussi vous fuir, qui peuvent revenir et repartir pour vous faire comprendre que euh, les choses ne doivent pas être comme ça toute la journée, hein, euh, toute la vie. <rire> voilà, donc vous avez un aperçu que cette personne, elle est plutôt blonde, ou elle a les cheveux plutôt clairs, les gris, etc. Mais il euh, y a une tierce. Donc soit c'est de votre côté, vous en êtes conscient et vous savez qu'est ce qu'il faut faire, soit au contraire c'est l'autre côté, c'est l'autre côté, il va falloir faire un choix. Ok après, ça peut être très très joli si euh, l'autre personne qui perturbe la relation n'est pas quelqu'un qui est marié, qui n'est en couple avec l'un des deux. Si c'est une autre personne qui, euh, qui tourne autour et qui essaie de perturber la relation, c'est juste euh, voilà, euh, quelque chose à mettre de côté. Mais si c'est quelqu'un qui est marié en couple, par contre, c'est un peu plus compliqué. Voilà, C'est le seul, le temps le dira, mais faut-il attendre des années Je ne suis pas sûre. Il hein, ne faut surtout pas s'embêter pour les autres, alors qu'eux ne embêter, s'embêteraient pas peut-être pour nous, euh, pour faire des choix. Voilà, des ultimatums des fois sont nécessaires. <rire> Je vous fais de gros bisous, merci à vous, bon courage et merci. Donc à bientôt, ciao, ciao, prenez soin de vous.